Si vous avez Jérusalem, vous avez 10 minutes pour faire ça. Moins de 10 minutes. Pour de dans l'immédiat. Dis qui sont, qui sont attendez, qui passe Jérusalem 9 jeudi soit ce qui passe là. Je nous tout suite. Gade ki sou si de suite. Gardez l'image qui est sur l'écran. Si vous attendez la radio, wa. Soit dans Jérusalem 9 en Haïti en pleine dim jeudi soir qui sont attendés qui passaient qui sont connaît et bien deux moun qui sous écran si vous avez une idée sur sa tout ou ka di qui sont connaît qui est sur mais qui sont qui passaient dans Jérusalem 9 jeudi soir tout passer là je vais nous soit habité Jérusalem, soit habité dans la zone Canaran, dans la zone, je m'appelle nous tout de suite. Jérusalem, moyen Oui, Oui, oui, oui es... Jérusalem. Ok. Qui sont attendés qui passe Jérusalem jeudi soir? Oui, on parle vite. Qui sont de passer Jérusalem jeudi... Ah jeudi soir? Tout yeah. passer là. Bonsoir, c'est vendredi okay. C'est pas jeudi, c'était Fadoidi. Tu as qui t'a fait pendant toute une semaine. Mm -hmm. Et puis, dans le bloc 2h du matin, nous avons un pile de Et puis, cartouches, cartouches, cartouches, cartouches. Et puis, ça vient que tout le monde mouru. Ils dit, d'après ça, eu, eu eu, nous, ça non, parce que nous pas de nous pas de Nous là, nous. Et nous entendons que c'est monde qui est en dans qui C'est même quand on dit qu'il Jérusalem qui mm -hmm. ça que nous en Ok, merci, merci, okay? Merci. Merci, <t 'in> merci, merci en pile, merci, merci, merci Effectivement, ouais, c'est Donc pas fait des autres. Je parle du monde qui Jérusalem. Moi, états où nous quittez au de qui a terre à qui va. Allô, Jérusalem, comment est? Allo, allo? Allo? Oui, Jérusalem. Où Jérusalem? Oui, allo? Où dans une zone Jérusalem? Ah, mon Faut Faut attendre. l'autre attendre. que je me dire sous je suis de me dire que je suis en train de me dire que je suis de passer, dire que de passer que je Jérusalem, comment train Ah me dire comment L l ok, qui sont s'entendez qui passe jeudi pour y vendredi, soir? Monsieur, c'est tellement mon grand qui est gagné dans Jérusalem. danse, qui forme de danse. Bah donc c'est mon groupe qui Hmm. Ah ben ok, merci, merci. Donc c'est ça M. Tande, même j'adamna, son dans ce qui t'a fait et puis moun debaké, yo l'age katouche, moun mouye. Ok. Oui, Jerusalem exactement. Ok, qui ça qui passe vendredi soir, Jerusalem? j'ai oui, vendredi soir, de gons, dans ce qui t'a fait, tout ya. Alors, moun? Awe sa, nek bandi yo vin pa zami, ou ou mm -hmm. yon pas Azamio yo, sur sou moun yo la, oufè moun yo passe, moun abate qui moun mouye déjà. Le monde ça ou mou, qui ça ou non apprenne que vous faites un cadavre? Ah, bonjour pour un cadavre, mon vire demain, bonjour pour un cadavre. Ok, pas un problème. Merci, merci, merci en pile. Allo, allo? Non, moi direct sous téléphone. L'oreille tendez direct sous téléphone. Allo? environs 11h pour les minuit inès. Ok. Tout le monde dans la communauté, aujourd'hui, on a mis les deux des canariens on a dit, je ne sais pas, les cartouches. Je que c'est qui vient dans tout le de mais tout le monde et puis je y aller, je oui. Pour demander l'État Haïtien pour le jouer avec nous, navire Jérusalem, Canada. Parce que les gens, Jérusalem, sont serrés, si l'État est un bagage sérieux, le décapement bagage pour le pays. Sous ça qui passe en bas. Pourquoi ça me fait ça? C'est parce que les médias ne parlent pas parler sous ça. La presse ne parle pas parler sous ça. Le fait que la presse ne parle pas parler sous ça, moins gain obligation pour m'enquêter plus sur ce qui passé son gros drame qui passe dans Jérusalem avant hier là c'est pas un petit passé là non son drame qui passe dans Jérusalem et information ça que m là il a fait mon crier il a fait mon réfléchir pour qui ça Bon, dis-nous pour qu'il soit. Deux mouns sont sous l'écran ou -sou en Selon premier élément information que moi je veux, c'est yo même qui t'a censé t'organiser dans cela. Tandis, yon paye. Tandis ça qui passe. Selon l'information moi je veux, je veux que yo mouns soient là. Je essayer regarder pour me parler à Mounio Mkone. Qui ça va exactement parce que le fait que Bagala n'a pas parlé, Babé bah c'est gardé pour moi, est-ce que ce n'est pas un monde qui un film? Ou est-ce que vous avez un là qui explique quoi effectivement, mais ça qui Écoutez la société. Il y a drame qui passait vendredi soir. Nous pensons pensé que c'était jeudi pour arriver vendredi. Mais selon précision, plusieurs monde, c'est vendredi ça a passé. Ba l'an passe Jérusalem 9. Kole à kafou yore le kafou boubou la. Tande, m'pata vle ba y Mais, m'oblige ke bon chiffre que moun, parce que gen ket moun ki sauve. Gen moun ki te la ki sauve. Selon ket moun ki te la ki sauve. Yo di c'est 52 moun que ne gyo exécuté te nan dans sa. Ayo en pile. Tende bien, oui? Ouem d'ou m'pata vle ba chiff, mais selon moun ki passe gen moun ki reskapé, gen moun ki sauvé quand même. Gen n'importe, on disait zen moun ki sauvé. Gen ki blessé, gen kouri, ki... parce que l'te nan nuit. ki kon zon nan ki lage, ki chapé pou yo ou pas tendez à parler de lui autorité pas parler de ça personne pas parler de ça Moun doit humer par contre ça nèg kap faire zin dans micro boss pas contre par contre ça mais nous atté à nous même. pas un problème écoutez selon monde qui couri en bas événement ou dit gen 52 moun que nèg yo tué programme ça yo dit gen 6 monde tout qui victime en bas tout monde un an qui mort Dame qui sous écran, selon l'information, c'est se, son mambo lié. Il le Mireille. Et mambou Mireille, il habite Delmasis. Ça de oui. Et c'est peut-être raison fondamentale qui prend le cause de ça. Et ça te fait me poster sur me demander, est-ce que des monde qui connaissent Parce que moi, je Ma parle de la suivante donnée que je joigne parce que de pas avant hier, nous avons signalé hein? les faits, nous avons parlé sous Orangère, ben même pas de détails. Nous avons essayé chercher plus de détails. Ok, et bien ça qui passe, c'est que ces dames ça ont regardé sur l'écran, nous avons dit que c'est Mireille, qui habitait Delmas 6 Et l'autre monsieur qui monsieur là, monsieur Tchali, dit que c'est empereur Charlie que tout nom monsieur c'est Charlie Merizier et tout nos dames c'est Mireille Barthelmy C'est ce qu'on sait dit disor. Il habite Delmasis. Le fait que l'habite Delmas n'est pas gens qui dans le Canada, il tendance pour faire passer comme membre G9. pays comment pays a une fragile. Alors que en Charlie lui même, monsieur habite Kanara en 23. Alors que l'on di dit Canaran, on dit JPEP, Ça de bien ça qui passe. Mambo Mireille habite Delmasis. Le fait que l'habite Delmas ou un ballon étiquette, etikette, comme si c'est l'île en base, G9. Pou, moun pour le boucané. Alors que Tchali lui même, en Tchali, monsieur se neg Canaran lié. Yo ballon étiquette JPEP. Quand Kou a t'assemblé que, nek exam, yo vin koné Mireille se Delmasis li sorti. Yo pensez que dans ce cas là, non seulement c'est pour contre le territoire, oui, mais yo pensez tout, dans ce cas fait, bagay vaudouan l'parait ni yo, parce que yo pas kon qui leur ennemi a envahi yo. Selon premier élément, information que nous jouen. Deuxième partie que nous jouen dans l'information, le, pour qui ça n'est pas envahi dans cela C'est parce que ha, même le problème territoire perdu. Même bon, a vu une fête dans cela, mais on n'a pas averti. On a trouvé ça, c'est manque de respect pour vous. Parce que territoire, c'est eux qui contrôlent. E. Comment pour une fête dans sa vie sur territoire, on yo ne peut pas y contrôler. qui ça a fait Vous prenez deux petits soldats. vous voyez vu contrôler combien de monde qui n'a dansé là et puis les tibetes ti ont fini, ils ont gardé, ils ont gardé nan monde qui n'a dansé là, ils ont et puis ils ont viré de eux, ils qui dit que ça e, a comme ça, taliban au bras la terre, ils ont qui dit ça, qui courait, qui qui ça et ils ont gagné dit T'as a con sa Taliban yo pral la terre Tali sa Taliban yo pral la terre Et puis c'est comme ça un petit après nèg yo paraît yo envahissent nan Yo un paquet moun yo boule yo gen yo pagé dans fin boule dans soir retourner le demain matin venir mettre du feu sur yo Et jusqu'à présent dans Jérusalem 9 chaque nuit moun pa pas parce que ces chien qui fait va et vient dans zone Ayon pile. Ça vient de faire de temps en obligé à venir me du sur le yo. qui a terre. Mais, ça a Mè, e... Ayon plus que grave. Ayon pile. C'est comme ça, mon yon perdu la vie. Mais, le combat qui fait un peu triste, m'oblige à deal. et m'oblige à bailler. Je connais le bras le en famille. Il y a deux de familles qui ont dérangé. Mais moi-même, je ma obligé pas d'informations parce que lorsque vous avez une jeune fille, un jeune fi, garçon qui perd dans le pays, ça dérangeait comme vous. Qui ça qui passe? Di je dis ça, c'est que vous avez un de sous l'écran, c'est eux même qui étaient responsable. Et selon l'information de l'autre, le nèg yo vide bal sou yon pas de PC. Le nèg yo arrange, yon prenne, yon rete tout ça qui le net, et puis yon rache yon ak manchette. Notre Haïti chéri. Ayon pil. Mais ça te pral tu net, dans l'information sa. Même oblige bali en va rétention de l'information Est-ce que ne songe sous page moins n'était publié dame ça avant hier viens garder la même. Dire les Junise Charles Il c'est secrétaire dans l'école sous zone Kafoufer là Moi quoi l'école ça c'est comment lire la renaissance on va aller comme ça ici secrétaire dans l'école ça université de la renaissance d'haïti on pourrait comme ça l'école la Il ici secrétaire là dedans si papa parle pas de mourir papa le déca mourir après information ça Mais malheureusement, je suis obligé de bailler. Je partagé l'image li sous la page moi côté que la famille a cherché. Il a pas qu'à jeuner. dans le avec un petite lit, une seule petite fille que yo eu avec Marie-Li. Et puis... Dans vendredi matin, il était supposé déposer Timoun dans l'école. Et puis, pendant toute journée, il n'y a pas de nouvelles. Malheureusement, il a fait Timoun apprendre pour l ti. le pas Malheureusement. Lorsqu'il a fait contact, papa, Timoun, fait contact avec lui pour dire que côté maman, il dit que maman di elle mama t'est fin, te fin déposer l'école après ça maman l'a sorti alors que c'est pas vrai, maman elle pas déposé l'école le vendredi matin. Papa l'insiste pour le demander mais à qui heure généralement maman dépose l'école Dans un premier temps, il dit 7h30. Mais elle dit vendredi, ça peut-être c'est sa maman était en fait bouche li, Et ça fait fun pour lui papa pas ti mon yon menti. Bon, il y a ne peuvent pas accepter de mais pas apprendre de mentir parce que nous avons payé pour casser. Et puis, le papa l'insiste pour dire qu'il m'a monté déposer. Il dit bon, vendredi, ça, maman, tu déposes. Habituellement, il dépose à 7h30, mais vendredi, ça, il était déposes à 7h de préférence. Alors ce que ce n'est pas vrai. Selon information que je vous ta semblé dans jeudi soir, maman, pas de dormir la Qui ça qui fait ça? C'est au triste. Tu semblé que Dame gade sur l'écran, les gens pratiquent à participer dans rituel ça. Côté pratique ça sorti. Kounyo ka étonné, et moun kap gade la kap tande ka étonné. Parce que cette dame, cette jolie dame, c'est la fille d'un pasteur, elle est chrétienne. Pas un problème. Pas un problème. Oui, c'est la fille d'un pasteur, elle est chrétienne. Le a cherché des détails parce que nous été informés DCPJ, DCP... du CPI. On a cherché parce que les disparaissent. Mais ça fait quelque temps qu'ils kidnappent nos tics ras bécés. Normalement, ça si on est si on kidnappe, on a rapidement relé pour demander des rançons parce qu'on n'a eu besoin corps. Y'ont pas jamais relé pour demander des rançons. Nous continuons à chercher, nous continuons à suivre. Personne n'a jamais relé. Jusqu'à ce qu'un jeune garçon qui lui-même avait habitude à l'activité activité ça tout, qui habitait tout près avec d'am ils habitué à parler. Ça à dire depuis bien avant yon habitué à l'activité ça. Sa. Qui ça fait pratique vini? Selon information que même jeune garçon ça partagé, c'est que. Yo kon habitué à aller dans rituel là mais depuis le zone nan vin tête chargée comme ça kana rann vin pas bon li men li prend décision ne pas aller mais le fait que dame ça son dame qui intelligente ou les moun bay sa rem belle femme tout <laughs> et sa or. et puis pendant li même li al participe, pendant yon fwa nan activité a ki selon les dire que petit li a te gon malaise que c'est un rituel ça a été traité. Attendez, oui. Qu'on y a tout vin qui est dans rituel, là, net, et il y a le vin qui en poste de responsabilité, ça veut dire que le pacaba là. Ah, yo est triste. J'aime dire, nous, Zamia, qui lui-même, peut-être qu'on mais qui n'est pas allé encore. Et c'est ça qui peut le faire, que c'est monsieur qui, qui gagne l'information. Parce que yon vingon groupe que yon formé, tout moun qui habituel nan rituel sa, pratique la pratique sa. Yon al fond, même jambay mounamè se les yon, qui réunion kote, bagay, yon fait ba rituel yo, Mais qui sont mystiques. Bah, mystique. Yon dit son jeune, mais qui pas jeune vrai. C'est ba mystique lié, parce que c'est Mambo mire qui se chef là avec empire Tchali. Qu'il y a le fait que d'après ça, li rapporte... Tipitit, y a te gon qui pat ka domine, nuit, cetera, ba y sa yo. Et puis, se nan, semblé même, ti moun nan, li te gon rituel la vel tout. Et sa te fè gen ti moun ki mouri nan dram nan. <laughs> euh, ba yo, pil. Euh, ba yo, triste, oui. Euh, bah, yo, plus que triste. Ça le dit que, le fait que koun y le fait que d'après, ça, yo di a malaise, a tout ça, pour lui continuer à aller dans activité. Eh bien, tout apprécier parce que est diligent, etc. vient à lui, il vient à lui, il vient à lui, il vient à lui, il vient à lui, il vient à que il vient à lui, il vient li lui, la lui, L'autre famille n'est pas au courant de ça. Eh bien, c'est une obligation pour la. Jeudi soir, elle quitte Kaeli. Activité à fait. Eh bien, dans vendredi soir, au coup de la nuit. et bien, elle a débarqué selon l'information que Zamil a rapporté. Parce que il y a des gens qui sont c'est c'est qui sont parce que ils Le fait qu'ils connaissent, ils sont du comité tout le monde connaît que malheureusement selon ça yon rapporté li se, moun, li se yon nan victime yon, e, non seulement yon tirer et puis brûler malheureusement e, c'est ça parce que alors que avant d'aller dans bar rituel là li dis amien am praler mais je pense que c'est dernière fois am pral dans bar ça parce que si moun mo guérir connia faut me retourner prendre place pour l'église <laughs> Ayoye selon toute dernière information avec précision sa yo que mille là qui lui-même t'est habituel activité à qui parler encore ko à cause insécurité mais le fait que madame Junise te occupé occuper un poste de responsabilité dans comité t'est a organisé activité hein oui l'y confirmé que madame n'était là et l'autre monde qui sauvé, qui pas en victime il dit que oui il était là et y qui est victime parmi plus pas son cinquantaine moun que nèg examen et brûlé dans Jérusalem 9 vendredi soir notre haïti chéri